Notre classe participe à un concours qui s'appelle Skyrob. Il y a plusieurs épreuves. Une épreuve où un robot doit traverser un labyrinthe et une épreuve artistique. Nous, on s'occupe de l'épreuve artistique. Le robot doit bouger et faire de la musique ou de la lumière, en graphie. Et nous, on a décidé de le faire traverser sur un support aussi dessiné. Ça veut dire qu'on a dessiné sur une feuille et que le robot suivra les lignes de la feuille pour avancer. Comme un parcours en fait. Le robot qui va avancer par ici. Il va sauter par dessus le petit monstre, ensuite ici ce se sera collé, il va avancer comme ceci, il va monter les marches, comme s'il était Mario en fait, à la place du personnage, et il va atterrir ici, le au bout du niveau, en musique. Au début on devait tous travailler sur une musique pour le robot, et c'est un des groupes qui a eu l'idée de faire la musique des Mario, et on a trouvé ça génial, et du coup on s'est dit qu'on allait faire tout un univers sur Mario. On s'est lancé dans le projet Skyron parce que je trouvais que c'était une manière ludique pour permettre l'apprentissage des enseignements d'exploration de seconde, la découverte de la programmation, des mesures scientifiques, des essais, etc. Alors il y a vraiment des élèves qui sont beaucoup investis. C'est très motivant de participer à un concours, ça permet de se comparer un petit peu à d'autres et du coup de se donner un peu plus à fond. C'est vrai qu'il y a une partie artistique et du coup création numérique parce qu'il fallait aussi filmer et faire des rapports sur un blog sur l'Académie de Versailles qui permettait de voir l'avancée du projet. On a fait un teaser, en fait on a présenté tous les membres du groupe avec un bottle flip chacun, on va vous montrer après. Et euh, du coup on a mis une musique derrière, on a montré quand même au début ce qu'on faisait et on a mis notre nom, notre emblème en fait. Justine a fait un dessin et voilà, ça nous présente un peu, un peu tous. Donc on a mis un petit parcours avec un robot, on a coupé toutes les vidéos parce qu'il y avait des gens qui mettaient un peu trop de temps à faire un bottle flip. On a coupé toutes les personnes et on nous a tous mis dans l'ordre.